Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les grandes lignes de l'application Blockly 13 Donc, Dans l'application, il y a plusieurs endroits de travail. La partie centrale, c'est où nous allons déposer nos blocs. La partie de gauche, ce sont les différentes sections où on retrouve différents types de blocs. Donc, Par exemple, dans événements, ce sont en règle générale les blocs de départ. Donc, Je peux choisir un bloc de départ. Dans mouvement, j'ai les différents blocs qui vont permettre à mon robot de se déplacer, de tourner, ainsi de suite, donc je pourrais prendre quelques blocs que je peux venir placer un à la suite de l'autre, les blocs vont s'emboîter les uns dans les autres, puis on va en règle générale entendre un petit bruit distinctif pour dire que c'est bien branché, donc il y a la section son, où on va avoir plusieurs types de sons, la section contrôle où on va retrouver les boucles, des, des, des boucles de logique, des boucles de répétition, des choses comme ça. Ensuite, dans Valeurs, on va pouvoir travailler l'addition de variables, on va pouvoir travailler euh, certaines notions, donc certains boutons pressés ou certains capteurs qu'on peut retrouver. Puis finalement, la section Variables dans laquelle nous allons pouvoir créer des variables. Lorsqu'on travaille sur Blockly for T Mio, il y a des petits trucs à savoir. Donc, Par exemple, sur n'importe quel bloc, si j'appuie sur le bouton de droite, il y a un menu contextuel qui apparaît, puis ce qui peut être intéressant, c'est de dupliquer ce bloc-là, si on veut s'en servir une deuxième fois. Il y a aussi la possibilité, encore une fois en appuyant sur le bouton de droit, d'ajouter un commentaire. Donc, ce commentaire-là, on voit un petit point d'interrogation apparaître. On clique dessus. Ça nous permet de donner une précision sur notre programme. Donc, lorsqu'on a des programmes qui sont plus complexes, ça peut être intéressant. Par exemple, je peux indiquer que c'est un déplacement mais je pourrais donner une précision plus importante. On peut ensuite déplacer cette boîte-là, et je puis appuyer plus à plusieurs reprises, donc pour que le commentaire apparaisse ou non. Ensuite, si j'ai des blocs qui ne m'intéressent pas, avec le bouton de droite, je peux les supprimer, ou je peux simplement prendre le bloc et le déplacer dans la poubelle pour éliminer ce bloc. Lorsque je me retrouve avec un programme qui est plus grand, donc, si je vais mettre plusieurs blocs, un à la suite de l'autre, juste pour arriver à quelque chose de plus grand, sans nécessairement que ce soit un programme qui serait efficace ou logique. Donc, juste dans le but d'arriver à quelque chose d'un peu plus important comme programme. Donc, voyez-vous, ici, je commence à manquer d'espace. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Tout d'abord, j'ai la possibilité de rapetisser ou d'agrandir ma vue. Donc, si j'agrandis, je zoome vers l'avant. Dans ce cas-ci, pas très avantageux. Par contre, si je zoome vers l'arrière, ça va me donner plus d'espace pour voir mon programme. Par contre, c'est sûr que l'inconvénient, on voit de moins en moins bien. Donc, je peux aussi zoomer vers l'avant, puis utiliser sur le côté le déplacement, pour voir mon programme. Lorsque je suis rendu quelque part, je peux aussi utiliser le bouton pour venir recentrer le programme, donc pour être en mesure de travailler. Maintenant, une fois que notre programme est fait, on va vouloir l'envoyer à Timio pour que Timio puisse l'exécuter. Donc, un premier bouton important, voyez-vous, il y a une petite photo de Timio ici. Lorsque je clique une première fois, ça va télécharger le logiciel dans mon ordinateur. Et lorsque je clique sur le logiciel « Télécharger », ça va compiler le programme que j'ai fait et l'envoyer dans Timio. Donc, on va voir apparaître ici le fait que ça a été compilé, ça a été envoyé. La fenêtre referme. Puis, une fois que c'est refermé, le programme est rendu dans Timio. Donc, on peut débrancher le fil et activer le programme. C'est bien important. Lorsqu'on fait la compilation, il faut absolument que Timio soit branché à notre ordinateur ou qu'il soit relié d'une façon quelconque. Donc, euh, ça peut être... Euh, avec euh, la petite clé spéciale qui vient avec. Donc, euh, de cette, pour, pour s'assurer que le logiciel se rende jusqu'à minutes. Sinon, ça va générer un message d'erreur.